Bonjour à tous, Donc, nous allons prier un chapelet des mystères euh, joyeux euh, inspiré par Raoul Folro sur le thème Aimer, à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet. C'est le volume 2 aux éditions du Parvis. Alors il faut savoir que Donc, vous, vous savez que je fais des, des séries de chapelets à thème. Et à la base, c'était en direct sur le groupe Camp Notre-Dame, un groupe Facebook Camp Notre-Dame. Et je relayais les vidéos euh, sur mes différents réseaux, notamment euh, ma chaîne YouTube, où il y a une playlist d'ailleurs qui rassemble tous mes chapelets. Alors là, je, je ne comprends pas, euh, je ne peux pas euh, pu publier en direct pas sur Facebook, sur le, ce groupe Camp Notre-Dame, parce que... Euh, parce que je n'arrive pas à connecter ma, ma webcam euh, à mon navigateur. Bon, je, je vais essayer de résoudre le problème, mais en tout cas, là, j'avais envie de prier ce chapelet. Donc là, c'est en différé, euh, sachant que la qualité d'image sera meilleure que d'habitude, tout simplement parce que euh, je, je, c'est sur l'ordinateur, et euh, sur Camp Notre-Dame, c'est en streaming, et comme j'ai une connexion... Euh, Internet qui n'est pas raccordé à la fibre, la qualité était médiocre. Là, là, au moins, il y aurait une meilleure qualité, même si nous ne sommes pas en direct. Au nom du Père et du Fils, s'inscrire, ainsi soit-il, Seigneur, nous prions dans ta divine volonté, nous nous immergeons dans ta divine volonté. Immerge toutes les âmes passées, présentes et futures dans ta divine volonté. Et donne la paix au monde. Donne la paix euh, tout, tout particulièrement à l'Ukraine, à l'Europe, à la Russie. Bénis euh, tous nos dirigeants, tout particulièrement Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Vladimir Poutine, Joe Biden. Et voilà, nous te demandons un déluge de grâce, un déluge infini de grâce, des déluges des déluge de grâce de conversion, des déluges de grâce de protection, des déluges de grâce de sanctification.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 Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, texte inspiré par Raoul Folrault, aimé. Donc, un texte euh, d'abord de Mère Teresa de Calcutta. La pire maladie qui puisse frapper un être humain, c'est d'être indésirable. De nos jours, on a trouvé des remèdes pour toutes sortes de maladies.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 de manger à votre faim que pour autant que vous vous déclarez prêt à intervenir en faveur des nécessiteux qui ont le droit de le revendiquer eux aussi mais qui n'ont pas la force de le faire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si un irrésistible élan d'amour ne soulève pas la conscience universelle,